Bienvenue. Je m'appelle Alexandre Dibolt, je suis ici le deuxième conseiller en charge de la politique intérieure et de la presse. Ici c'est mon bureau, c'est chez moi. Comme vous le voyez, c'est pas très grand, mais en même temps il y a tout ce qu'il faut. Mon ordinateur, mon fils qui surveille si je travaille. La vue, pas extraordinaire, mais pas désagréable. Voilà, quelques palmiers et du ciel bleu. J'ai fait Sciences Po, ensuite j'ai fait l'ENA j'ai toujours fait de l'arabe pendant mon cursus. Je suis rentré au ministère en 2009, mais depuis 2009 j'ai travaillé sur le commerce international, maintenant sur le Maroc, et puis dans quelques mois je serai affecté à notre représentation permanente auprès des Nations Unies. Je trouve ça assez stimulant et une chance de pouvoir tous les 3-4 ans changer totalement de sujet, de fonction de métier parce qu'il y a toujours un peu un substrat qui reste un peu le même mais on peut vraiment changer voilà de, de, de, de sujet euh, tous les trois ans et je pense que ça dans une carrière professionnelle c'est vraiment une richesse oh oui. je sais pas si on a des vies hors du commun ce serait un peu prétentieux de dire ça mais en tout cas euh, moi ce que j'ai fait depuis trois ans je trouve que ça palpitant et j'ai enfin, tout sauf l'impression d'avoir perdu mon temps au contraire j'ai l'impression d'avoir fait des choses euh, que j'aurais pas pu faire euh, autrement c'est un moment qui restera euh, quand je repenserai à ce séjour au Maroc c'est euh, c'est quand, quand je suis allé faire la com de, du lancement de la page Facebook de l'Ambassade sur euh, une radio qui s'appelle E-Radio, qui est très écoutée par les jeunes. Et donc euh, je suis passé dans le morning de cette radio avec un animateur très sympa qui faisait beaucoup de blagues. Et, euh, et c'est vrai que c'est là où voilà, on a l'impression de faire quelque chose d'utile parce qu'on parle euh, de ce que fait la France euh, au grand public, euh, à des jeunes, à des gens qu'on ne touche pas par d'autres canaux de communication. Euh, donc c'était un bon moment, c'était sympa en Direct, donc euh, c'était ouais, un bon souvenir. Alors, Alexandre Dibolt, porte-parole de l'ambassade de France euh, au Maroc. Salut Momo, ça va? Et bien,